La maîtrise, c'est nos racines. Pendant des années, ça a été mon problème. J'avais trop d'idées. J'étais éparpillé, je m'intéressais et ça me stimulait. tous mes pensées, j'étais addict de mes pensées, de mes connaissances, de... et ça me stimulait. Mais ce qui se passait pas longtemps après, c'est que je crachais hein? On va le voir plus loin. Par cause et effet, je crachais, je perdais mon énergie parce qu'il manquait des racines. Les racines, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi. La maîtrise, c'est la maîtrise de mon observation. Vous allez voir, souvent, je vais prendre ma loupe, Hein? Souvent, je vous fais ça ici. C'est qu'au lieu d'observer l'extérieur, nous, on va apprendre à observer l'intérieur. On va apprendre à observer qui nous sommes réellement. D'accord? On va apprendre à jouer avec notre focus. Un peu comme si on s'élève d'un ballon, d'un montgolfière. Donc, apprendre de la hauteur. La maîtrise de soi, c'est... C'est aussi ma respiration. Arriver à respirer consciemment pour arriver à me calmer. C'est aussi ça, la maîtrise de soi.